Bonjour. Euh, tolérance et franc-maçonnerie. Euh, C'est vrai que la tolérance est souvent prônée en franc-maçonnerie. Nous allons voir euh, de quelle heure elle est. La franc-maçonnerie nous dit le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience, la tolérance mutuelle. La tolérance apparaît en franc-maçonnerie comme une vertu, même si celle-ci n'est pas gratuite puisqu'elle doit être mutuelle. Le Larousse nous dit « Admettre à contre-coeur, supporter avec plus ou moins de patience quelque chose de désagréable. Attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres. Attitude de quelqu'un qui fait preuve d'indulgence à l'égard de ceux avec qui il a affaire. » Le degré de tolérance en franc-maçonnerie n'est pas plus élevé que la fraternité. Bien évidemment, la tolérance existe en franc-maçonnerie mais pas plus qu'ailleurs. Tout le monde est tolérant tant que ça ne lui coûte pas grand-chose. Car chacun met le curseur à sa hauteur. Elle était à l'image d'une échelle graduée. Chaque franc-maçon se situe sur des graduations différentes. Elle est proportionnelle à son degré de conscience. Mais celui-ci est-il élevé Certainement pas autant que celui qu'on lui a attribué. La tolérance ne représente que le respect des règles et la soumission à celles-ci. Ce ne sont que des règles édictées pour vivre en bon voisinage. Tout le monde est tolérant. Cependant, la tolérance s'arrête là où commence celle des autres. Car ce que nous considérons comme intolérable, ça peut être tout à fait tolérable pour d'autres et vice-versa. La tolérance n'est pas une vertu à notre niveau, mais une aptitude. Et le franc-maçon n'est pas plus apte que d'autres. À terme, l'atelier devient pour l'apprenti euh, qui vient d'être initié soit un moule qui va inconsciemment le formater, soit un bulldozer qui va l'écraser s'il montre une trop grande disparité d'idées. Il euh, y a une citation qu'on aime à, à citer, je cite « Si tu défères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Cette citation de Saint Exupéry, ô combien reprise par les sœurs et frères qui planchent sur la tolérance, n'est qu'un miroir aux alouettes, un miroir flatteur reflétant sans doute la qualité que nous n'avons pas. Surtout lorsqu'on voit les exclusions et les interdictions de visite pour les uns et pour les autres. Lorsque l'on considère une loge ou bien une obédience, on se rend compte qu'elle est relativement homogène. C'est normal. Car au fur et à mesure des initiations et des démissions, la loge se lisse et par voie de conséquence, l'obédience aussi. La tolérance est graduelle. Elle est plus importante entre les loges et les obédiences car l'éloignement favorise cela. Elle est bien plus infime au sein d'une même loge car la proximité a un coût et chacun veut dépenser le moins possible. Cela a pour conséquence directe de la confondre avec la permissivité car réciprocité oblige. Sous couvert de tolérance, il se pratique de tout et surtout n'importe quoi. La tolérance à bon dos, elle est utilisée à toutes les sauces pour excuser les comportements et les propos tendancieux. Mais si ces situations peuvent nous agacer au plus haut point, c'est que notre propre degré de tolérance n'est lui aussi pas très élevé. Alors comment pourrions-nous exiger des autres que leur tolérance soit plus importante que la nôtre La tolérance, tout comme la fraternité, n'est pas une qualité intrinsèque que l'on doit impérativement exiger d'un franc-maçon. Car il n'est différent de personne. Il a seulement promis pour cela, d'y travailler avec zèle, constance et régularité aussi. N'exigeons pas de lui le fruit d'un travail qui n'a pas encore achevé. L'ego est l'unique et responsable. Il se déplace d'une extrémité à l'autre entre tolérance et intolérance, selon les humeurs. Et celles-ci sont changeantes. Il ne tolérera plus demain ce qu'aujourd'hui il tolère allègrement. La tolérance humaine n'est pas un socle sur lequel on peut se fier pour fonder un idéal d'universalité. Et ceci est d'autant plus vrai que la tolérance sur le chemin initiatique n'est qu'un concept qui à terme doit être dépassé et remplacé par l'acceptation. L'acceptation est bien au-dessus de la tolérance, elle ne nécessite pas à la contrepartie d'un spirituel. Mais pour cela, il faut s'initier et non jouer à l'initié. Il ne faut pas tolérer les ténèbres, mais accepter que la lumière ne puisse exister sans elle. Le réel cherchant, comme tous les autres, ne peut pas être fraternel. Cependant, il doit s'évertuer à avoir une attitude fraternelle, en toutes circonstances. Cette attitude fraternelle n'est que le résultat d'une action qui l engage à chaque instant contre son ego. Cet engagement peut être considéré au début comme un travail. Mais bien vite, cela devient un automatisme. C'est le travail sur vitriol qui initie cela. On peut connaître les autres qu'en surface, et ne connaître d'eux que ce qu'ils veulent bien nous montrer. Aussi, est-il plus facile et plus avantageux de chercher à se connaître soi-même